Bienvenue sur cool Paradigm. J'ai une question intéressante. Pourquoi ne trouve-t-on pas sur le, le marché des, des supports de savon avec trois points de contact Alors, la, la réponse tient probablement dans le fait que, malgré le fait que le nombre 3 trois soit très intéressant parce que c'est stable pour carrément n'importe quel objet, euh, le problème des trois points, c'est vis-à-vis des... des savons plats. En fait, c'est la plupart des savons standards, euh, parce qu'ils ont tendance à se faire reposer toujours aux mêmes endroits, ce qui fait que ça finit par creuser des petits cratères qui prétérite la longévité du savon. Par contre, c'est complètement différent pour les savons sphériques. C'est très intéressant parce que ces savons sphériques, ces savons boule, peuvent se poser dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire qu'on ne va jamais reposer le savon exactement au même endroit. Ce qui fait que les... En plus d'être complètement stable... Les, les éventuelles euh, petites usures euh, ne seront jamais problématiques. Donc, euh, gros avantage. En plus de la forme du savon sphérique, qui est particulièrement adapté aux mains. Alors les, les, les petits bouts euh, métalliques, c'est des, des écrous, euh, écrous borgnes en assez inox comme les tiges d'ailleurs alors comment le faire ce, cela c'est un bouchon de, de bouteilles pâte qui <rire> fonctionne aussi mais pas vraiment en situation réelle à cause de l'humidité comment construire ce genre de support de savon on a besoin d'un Petite barre inox de 2 mm de diamètre sur laquelle on peut ensuite euh, coller les, les écrous. Bon, une, alors, euh, <rire> une mèche d'1,5 mm et 1,5 mm euh, pour des trous légèrement diagonales qui permettront ensuite de, de forcer les. les Petite barre de 2 mm surmontée de leurs euh, écrouborgnes et l'écrou le, les -borgne est solidarisé avec le avec le la petite barre de 2 mm de diamètre à l'aide d'une colle à deux composants euh, c'est le plus simple euh, ensuite on le martèle dans le, dans le support en nylon. Hein. Le nylon c'est une matière qui, qui est très agréable à travailler pour ça. Quelques petits coups de marteau. La, la cola de corrose en support si le, le petit axe est en bouteille. Un petit exemple ici. Euh, très facile à faire, quelques coups de marteau. Et puis c'est réglé. Pas besoin de colle hein, pour le, le contact avec le nylon. Et voilà!